On brille comme le sun, like 09 pour ces jeunes schlag Là tu cours quand le gun, braque J'suis pas baisé toi tes chum, aïe J'ai chargé le draco et ta go N'est pas flèche comme mago, tellement flow Tu pourrais m'appeler flaco, 6-9 et le 6 dans le flap. Jump dans la guenda, c'est le braco Sur les merdes j'ai marché pour le mago Dans la ville avec Todd J'fume la frappe avec Jeanne et Margot me rappelle de son name Et on joue pas dans son game Stan. on t'a vu dans la benz Ken, j'repare les plans, j'suis comme Einstein yeah. Et rouge Et à l'arrière, nos gros ça bouge Ils ont qu'un seul nom sur la bouche Elle les a tous mis sur la touche Windows stress, vas-y casse-toi De la chambre d'hôtel ou des toi. Eux c'est des chiens, rien qu'ils aboient Y'a deux, trois, genoux c'est dans l'armoire Là dans que des tours, la tu as fait des flips Là tu vas flop, les deux pieds dans la flaque Professeur flop toujours fais ce qu'il est flic L'argent fait le pic, donc on envoie des packs Mélodie des briques, c'est le compte en vrac yeah. Mélodie des briques, c'est qu'on compte en vrac, vrac. Les sont pleines des ailes sont pleines haines Je trouve plus le sommeil